Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. On va utiliser Blender pour dessiner en 2D. Alors c'est maintenant possible grâce au Grace Pencil. Et là j'utilise la version officielle, la 2.8. Donc on va tout de suite venir dans File, euh, New, ou alors on peut cliquer là. Bon on va prendre l'habitude d'aller dans File, New, et on sélectionne 2D animation. Et on arrive donc sur une page blanche, avec ici nos outils pour dessiner. Et on peut même euh, tout de suite dessiner. Alors pour cela je vais faire euh, rapidement un, un petit personnage. Euh, Peut-être juste avant, je vous montre ici, c'est la fenêtre des calques, comme sur Inkscape. Alors on peut en ajouter en, en, en appuyant sur le petit plus. Et on aura besoin éventuellement ici de changer les couleurs. Donc par défaut c'est le noir qui est sélectionné. Ici on va renommer ce calque, alors je double clique avec mon stylet, Hop, et je vais appeler ce calque Croquis. J'appuie sur Entrée pour valider, et là, ce sera le calque Ancrage. J'appuie sur Entrée pour valider. Euh, on a d'autres outils. En cliquant là-dessus, on voit tous les outils auxquels on a droit. On va prendre l'outil Crayon, qui est activé par défaut. Et on peut tout de suite dessiner. Donc pour cela, je vais faire un petit rond. Là, je vais marquer la ligne des yeux. Alors, CTRL-Z, comme sur Inkscape, c'est classique. CTRL-Z, on revient en arrière. Voilà, un petit peu le menton, hop, là on va schématiser les yeux, enfin les sourcils, pardon. Alors pour zoomer, contrôle et bouton bas de mon stylet, ou alors on peut également cliquer, vous voyez, là, il y a une petite loupe, on clique là-dessus et on glisse, vers le haut ou vers le bas. Et pour déplacer, il y a la petite main, ou alors le raccourci, c'est SHIFT et bouton bas du stylet. Alors zéro ça permet de revenir, alors oui, voilà, là j'ai fait une petite erreur, vous voyez, je suis sorti de ma vue caméra, si j'appuie sur 0, je reviens en, en vue caméra et du coup je me retrouve dans mon, euh, dans mon document correctement. Quoi. Voilà, donc je, je zoome un peu. Faire un euh, CTRL Z. CTRL Z encore. Voilà, tac. Alors là je vais faire le nez. Rapidement. Un petit personnage. Tac. Alors si je souhaite gommer, j'appuie sur CTRL, et je peux effacer mes tracés, et revenir, faire mon petit nez, voilà, ou alors je peux cliquer là-dessus. Le mieux c'est de, de se rappeler du raccourci. Voilà. Tac. Alors je m'éloigne, J'étais un peu trop près. Donc on fait le petit crayonné. Voilà, on va faire l'oreille. On va faire les cheveux. Alors hop, je vais me faire la petite démarcation ici. je tac. Il y aura deux petites mèches. CTRL Z. Alors voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais faire le coup. Hop. Je vais faire une épaule comme ceci. Euh, je termine les cheveux. Voilà, donc là on est très content, on a pratiquement fini notre croquis. Euh, alors mince, j'étais sur le calque ancrage, donc je me suis trompé. Alors je vais déplacer mon calque ancrage vers le bas. Je vais le renommer du coup, ce sera bien mon croquis. Alors je suis pas sûr qu'il accepte qu'il y ait les deux mêmes noms, non. Donc il me rajoute 001 parce que les calques doivent avoir des noms différents... Voilà, on crash, croquis, donc là maintenant je vais pouvoir enlever 001. On n'oublie pas d'enregistrer notre fichier, enregistrer sur le bureau. Voilà, c'est fait, <cười> pardon. On peut diminuer l'opacité de notre calque, en bas on a Opacity. Alors je clique là-dessus, je déplace. Alors pour ceux qui souhaitent, petite parenthèse, mettre Blender en français, il faut aller dans Edit, Préférences. Euh, aller dans interface et activer ici, tut, tut, tut, langage, alors il est où, langage Ah voilà, translation, pardon, euh, translation, ah, ouais, translation, et on peut donc, les outils, l'interface, et automatiquement, vous voyez, pas besoin de recharger, ça se met euh, ça se met à jour. Bon, on va laisser en anglais. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. donc Je, je diminue l'opacité, je me mets bien sur ancrage. Donc là, on a vu qu'on pouvait sélectionner euh, un outil pour ancrer, on va prendre celui-là, le draw pen. Euh, donc le, la couleur ici, c'est noir. Parfait. Donc ça, c'est le radius. C'est comment dirais-je la grosseur de mon trait. Et là, c'est la force du trait. On a plein d'autres options hein, qui sont ici. Notamment la stabilisation qui est pas mal. On va l'activer. On va zoomer. Hop. Et on va... Alors la stabilisation, vous voyez, ça permet d'avoir un petit décalage entre le début où j'appuie à la fin. Par contre, je veux une force peut-être plus importante, histoire d'avoir quelque chose de bien, bien noir. Je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Ouais, celui-là, il est bien noir. Voilà. Donc, j'augmente la force. Dans les options, je vais stabiliser tout ça. 40, c'est peut-être beaucoup. On va essayer à 20. Hop, voilà, je valide. Il peut-être aussi un petit peu épais. Donc, pour diminuer euh, le radius, enfin l'épaisseur, donc soit je clique là-dessus et je le glisse, en appuyant sur CTRL, ça permet de descendre de 10 en 10. Ou alors je peux appuyer sur F, et là j'ai un je peux comment euh, comment augmenter ou diminuer la taille de mon tracé. Donc moi je vais diminuer un peu comme ça, donc là je suis à 8, c'est peut-être un peu peu. F, Tac. voilà. Allez, on va dire que c'est pas mal. Donc ce qui permet d'avoir un tracé beaucoup plus joli. CTRL-Z, hop, CTRL-Z, voilà, je fais le nez, là, je vais faire la bouche, alors la bouche, je vais enlever l'option stabilisation, CTRL-Z, tac, tac, hmm. peut-être à 10%, Ouais. À 10, c'est pas mal. Il y a un léger décalage, mais vraiment ça se sent à peine. Donc ça permet ouais, d'avoir un truc beaucoup plus joli quand même. Ici, je vais mettre l'œil comme ceci. Voilà. J'en profite pour corriger un petit peu mon croquis. CTRL Z, hop, plutôt le faire partir comme ça, voilà. Alors je peux venir déplacer, je vais verrouiller mon croquis, je peux venir déplacer ici, euh, comment dirais-je, mon tracé, en faisant CTRL tabulation, vous voyez, je peux choisir ici de passer en mode euh, Sculpt. Voilà. Ou je peux également venir ici choisir le mode Sculpt. Et dans le mode Sculpt, on a cette petite option qui permet de, de pousser. Donc là, on, on a le, la grosseur de l'endroit où on va pousser. ctrl Z. On peut augmenter tout ça, ben comme tout à l'heure, avec F. Hop. Et là, on a la force. Donc en, en déplaçant subtilement... Voilà, vous voyez, on peut retravailler tranquillement notre tracé. Et on revient à notre possibilité de dessiner là-dessus, ou en faisant Ctrl tabulation. Draw. Je ne vois pas trop ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai l'impression qu'il y a un peu des erreurs ici. C'est pas grave. Allez, on va essayer de faire... d'aller un peu plus vite. Alors, j'appuie sur 0 pour revenir en vue caméra. Hop là c'est un peu épais, bon c'est pas grave CTRL Z CTRL Z alors je repasse en mode sculpt Hop, pour venir pousser un petit peu comme ceci je repasse en mode dessin <coughs> pardon Alors je vais faire ici la petite mèche. Problème. Je vais diminuer un petit peu la taille du pinceau. Hop. Hop. Alors je peux venir effacer. Alors pour effacer, on a vu que c'était contrôle et là-dessus. que c'est bon, ça me perturbe ça, sculpte, voilà, peut-être mieux comme ça, j'ai l'impression que c'est mieux, <rire> allez, draw, mm -hmm faire rapidement l'oreille hop comme ceci contre z tac tac voilà hop cette partie là alors je fais le coup ici je vais faire l'épaule hop, la poitrine. Voilà, là, je vais terminer. Contre Z. Voilà. Et les cheveux. Voilà. Voilà, donc on a vu sur cette petite partie comment ancrer notre illustration. On va masquer ici le, euh, le croquis. Voilà, pour ce que ça donne. C'est pas mal. On n'oublie pas d'enregistrer. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour la suite.